Bonjour tout le monde, je suis Laetitia, je suis coach de vie pour femmes et aujourd'hui je vais vous parler du coaching que j'ai entrepris avec Virginie pendant 3 mois. Alors il s'avère qu'avant de commencer, j'avais juste construit rapidement mon Insta sans trop réfléchir un petit peu à la charte graphique. J'avais commencé également et travaillé sur mon site internet mais je n'avais pas du tout de stratégie que ce soit de communication ou de marketing. Donc je me suis dit, quand on se lance dans son propre business, dans son entrepreneuriat, c'est bien d'être accompagné. Donc du coup, j'ai décidé de commencer le coaching avec Virginie. Alors, ça a été trois mois intenses. Il y a beaucoup de travail personnel, évidemment. Mais du coup, j'avais tout mon temps pour me consacrer à mon projet d'entrepreneuriat. J'ai appris énormément de choses grâce à Virginie, notamment toute la partie création de contenu, visibilité, marketing comment se faire connaître à l'extérieur, comment établir un calendrier éditorial, euh, comment gérer euh, ses posts, etc. Principalement sur Instagram, qui est une plateforme qui est vraiment euh, très utile pour les coachs aujourd'hui. Donc j'ai énormément appris, elle est extrêmement disponible. Alors sur WhatsApp, moi je ne sais pas combien de fois je l'ai sollicitée, mais elle était toujours disponible. Voilà, pas en pleine nuit évidemment, mais elle me répondait vraiment très très rapidement dans la journée dès que j'avais une question. Je trouve que les modules de formation sont très bien faits parce que du coup, vous travaillez à votre rythme entre les séances, vu qu'il y a 8 séances en tout, et du coup vous avez des workbooks à compléter et des exercices à faire. J'ai trouvé ça super intéressant, notamment également la partie un petit peu études de marché, on doit étudier la concurrence qui nous permet d'avoir également des idées de services qu'on pourrait développer auxquels on n'aurait pas pensé avant et surtout vraiment l'avantage principal c'est de pouvoir gagner en visibilité et de pouvoir avoir une stratégie de contenu de communication et de marketing donc vraiment c'était un coaching à la fois très très bienveillant où virginie a toujours été à l'écoute on a énormément discuté elle dépassait souvent les 1h30 de session et également toujours disponible donc c'était vraiment Vraiment un plaisir d'être accompagnée par elle. Moi, grâce à elle, du coup, mon activité a commencé un peu à décoller dans ces trois mois, donc ça a été très efficace, très rapide. Donc, je te remercie encore, Virginie. Merci pour tous les moments qu'on a partagés qui étaient parfois forts en émotion. Et je vous recommande à tous, à toutes, de suivre son programme pour son professionnalisme, sa bienveillance, son écoute et évidemment son expertise en marketing. Très belle journée!